Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouvelle année, je te souhaite tout d'abord une excellente année 2020. J'espère que l'ensemble de tes défis et projets sportifs, familiaux, pros, tous ces défis vont pouvoir s'accomplir comme tu le souhaites. Et euh, bah écoute, moi j'espère que je vais passer une année excellente, en tout cas elle va être extrêmement riche. On va voir ça tout de suite, c'est parti Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'ai prévu pour la chaîne YouTube Eh bien, il va y avoir, en plus de la chaîne YouTube, je vais créer un podcast, parce que j'ai vu que les interviews, ça vous avait bien plu, du moins l'interview d'Antoine Guillon, alors faut que j'améliore la qualité sonore, ça c'est indéniable, mais je trouve intéressant de pouvoir vous proposer ces interviews-là en podcast pour que vous puissiez les écouter pendant ben, vos, vos sorties, et pas forcément, et l'image n'a pas toujours un grand intérêt dans ce genre d'interview, donc j'ai envie de proposer un podcast, maintenant il faut que je vois un peu la technique, comment ça va s'organiser, et j'ai envie de sortir un podcast tous les 15 jours parce que là j'ai une liste de 13 sportifs élites ou préparateurs mentaux à interviewer mais qui sont en attente de, de qu'on se cale une date donc il y, y a du monde qui, qui est intéressé par ça j'ai encore plein de demandes, j'ai des demandes en attente donc il va y avoir des interviews qui vont se faire sur la chaîne, donc voilà et plus la création du podcast, ensuite j'ai aussi plein de matériel à tester donc j'ai envie de retrouver ce rythme là d'un test matos par semaine et aussi de refaire euh, un conseil par semaine, donc euh, voilà c'est un rythme que j'avais avant, c'était mercredi, test matos et puis le week-end, le dimanche je faisais un, un conseil donc j'ai envie de reprendre ce rythme là de, euh, de, de publication euh, et ces thématiques là avec euh, un petit peu, une meilleure qualité de, de montage notamment pour les test matos parce que je pense qu'il y avait pas mal de trucs à améliorer euh, voilà, donc je vais diriger mon contenu vers ça ensuite vous l'avez peut-être vu si vous êtes sur ma chaîne oups c'est tombé euh, sur, ma, sur, ma, sur ma page Facebook, je me suis acheté un, un iPhone Pro 11. Euh, pourquoi est-ce que j'ai acheté ça bah, Tout simplement pour avoir une qualité photo euh, bien meilleure que celle que j'avais sur mon ancien téléphone et pour développer un petit peu plus ma page Instagram. Donc euh, voilà, je vais publier un peu plus de contenu là-dessus. Donc si tu n'y es pas abonné, je t'invite à y aller. C'est euh, la planète Trail. tu trouveras assez facilement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté Oui, une formation par semaine. Je vais essayer de tenir ce rythme-là. C'est quelque chose qui demande beaucoup de temps, hein, de préparer une formation, mais euh, je vais me, me forcer à faire une formation par semaine. Voilà, d'essayer de, de me donner le temps de le faire. Euh, parce que c'est quelque chose qui, je pense, peut donner beaucoup de résultats. Et si tu veux connaître l'ensemble des formations que je propose, je t'invite à t'inscrire à ma liste mail privé. C'est le premier lien dans la description. Tu si on un mail tous les matins à 8h, qu'il se veut, soit fun, soit inspirant. Et où tu recevras également l'ensemble de mes publications commerciales où je vends mes formations. Allez, c'est parti! On finit de vous décrire ce qu'on va faire sur la chaîne YouTube. Maintenant, je vais vous parler de les, des trails que je vais faire en 2020. Ça va être hyper intense, hyper riche. Et j'espère pouvoir aller au bout parce que pff, il va y avoir un mois et demi, vous allez voir, ça va être assez costaud. Alors, déjà, on va commencer au mois de janvier avec un 25 km, le try run. C'est un trail que j'ai déjà fait en 2019. Euh, c'est 25 km avec 4 portions chronométrées. Et qui va, enfin, moi j'aime bien le format, c'est original, ça change, c'est un trait qui est bien dynamique aussi pour, pour débuter l'année. Voilà, ça, ça me correspond bien, j'aime bien, c'est une bonne ambiance, bonne organisation, j'y retourne. Ensuite, il va y avoir une découverte pour moi, ça va être l'Endurance le, Trail des Corsaires, donc le 29 février, 94 km. Donc je suis très content d'y aller parce que c'est euh, quelqu'un que je commence à connaître parce qu'on s'est croisé plusieurs fois sur des courses. Euh, Rage, et vous savez, c'est le gribouilleur runner qui, euh, qui est un des principaux organisateurs de, cette, de cet événement. Et je suis très content d'aller à, cette, à, cette, à cette, ce, ce trail pour pouvoir le rencontrer et également rencontrer aussi Christophe Le qui sera présent, c'est le parrain du trail. Donc, euh, et puis le parcours aussi euh, promet d'être. Être vraiment magnifique donc je suis très content d'aller là bas à saint malo pour faire ce trail ensuite on a le 5 avril le trail de la bervac les 56 km c'est une année anniversaire pour le trail de la mervac et c'est quelque chose qui me tient à coeur d'y reparticiper parce que c'est mon premier trail long euh, donc euh, le trail de la mervac donc j'y suis déjà allé deux fois, donc ce sera la troisième, donc je suis très content d'y retourner, c'est toujours avec grand plaisir que je parcours ce sentier, ça me rappelle toujours des souvenirs assez impressionnants, parce que comme c'était mon premier, j'avais pleuré, j'avais mal aux pieds, j'avais mangé n'importe quoi, enfin bon, voilà, donc c'est toujours sympa d'y retourner. Ensuite, le 21 mai, on a, je serai présent sur l'Infinity Trail, alors qu'est-ce que c'est que ce truc-là C'est une boucle de 6,7 km avec un départ toutes les heures, donc euh, bah, en fait on est 80 et toutes les heures il y a un départ, donc euh, tant que tu peux, tu finis la boucle en, six, en moins d'une heure, et bah, tu reprends le départ, si tu fais en 45 minutes, tu as un quart d'heure de pause et tu repars, voilà, donc euh, celui qui fait le plus de tours a gagné, euh, sachant que le record du monde c'est 68 tours je crois, euh, et euh, donc voilà, ça peut être intense, j'ai un objectif de 30 tours, on verra si, euh, si je l'atteins ou pas. Bon voilà, c'est ça, ça, ça, ça, un nouveau délire, ça va changer, là ça, on va travailler le mental hein, clairement, on est en plein dedans, euh, parce qu'on a un petit peu l'impression de faire le hamster là quand même pendant, pendant, <rire> pendant les tours au bout d'un moment je pense. Ensuite il y aura donc le Swiss Canyon Trail, c'est le 6 juin, donc euh, très court, hein, vous voyez 21 mai, 6 juin, donc ça va être un 111 km avec 5004 de D+, en Suisse. Donc je suis invité par, par les organisateurs, donc un grand merci à eux de, de, bah, de m'offrir l'opportunité de pouvoir participer à cet événement, euh, parce que je, en plus ils donnent la possibilité d'être euh, retenu pour faire la diagonale en 2021, parce que ça vous, vous affranchit des tirages au sort. Voilà. donc je te donne une petite info pour 2021, tu sais où je serai. Ensuite, euh, le 26 juin, je serai présent également sur l'ultramarin, donc vous voyez, 6 juin, 26 juin, 20 jours de récup, ultramarin, 177 km. Donc là, clairement, c'est pareil, hein, l'ultramarin, le, le, je l'avais fait en, en 2018 en relais, donc j'avais fait la partie 56 km, donc la dernière portion, et je m'étais juré de ne plus jamais foutre les pieds là-bas, parce que c'est euh, ultra plat, euh, hein, c'est beaucoup de route, euh, et je m'étais juré de ne plus jamais foutre les pieds là-bas, sauf que bah, l'appel du défi, du bah ça me pousse à vouloir y aller quand même et voilà mentalement je pense que ça peut être très intéressant d'y de, de, bah, aller et par contre après sur juillet-août je ne prévois rien du tout, repos euh, tout l'été voilà j'ai pas envie de me prévoir de travail alors peut-être que durant mes, mes vacances euh, je, si je suis dans un coin qui qu'il y a un travail j'irai en tout cas j'ai pas envie de me mettre un gros bloc parce que j'ai envie aussi d'accorder du temps à ma famille sur cette période là, déjà que l'année dernière en 2019 j'avais consacré pas mal de mon temps de vacances à m'entraîner pour le RP cette année en 2020 j'ai pas envie donc voilà ensuite euh, il va y avoir le 19 septembre le trail de Belle île en mer donc euh, île en trail 83 km enfin si je suis tiré au sort si j'ai la chance de pouvoir y reparticiper une seconde fois parce que je l'ai déjà fait euh, et c'est voilà un trail qui m'avait vraiment énormément plu c'est la terre de mon grand-père c'est euh, voilà c'est une île que je connais très bien et euh, voilà y participer c'est quelque chose de voilà, qui, me, qui me tient à cœur et qui, me, qui est important pour moi, j'adore ce track. Euh, donc, bon, si je ne suis pas tiré au sort, je pense qu'en septembre je me ferai un autre délire comme j'avais fait pour le GR20. Et par contre, j'aimerais bien le faire en mode coopératif. Donc, euh, ce serait de faire un, une grosse partie du GR34, peut-être de Brest à Concarneau, donc, euh, et de le faire avec vous. Donc, euh, sur une semaine, de faire euh, de plusieurs portions comme ça. Donc, euh, de, ben là, je ne sais pas exactement combien de temps il faut que je l'organise, mais j'aimerais bien faire ça. Donc euh, de, de, de pouvoir participe, faire participer ben, l'ensemble des gens qui souhaitent, et puis qu'on fasse ça ensemble, ça peut être quelque chose qui, se, enfin, qui je pense, peut être très très chouette. Donc dites-moi dans les commentaires si jamais ça vous intéresse de faire ce, cette, euh, enfin, cette petite balade avec moi. Euh, donc voilà, dites-moi ça. Et ensuite pour finir l'année, il y aura donc le 16 octobre, l'endurance trail des Templiers. Donc je serai sur le 106 km. Donc c'est la première fois que je vais participer à un événement euh, d'une telle ampleur en fait. Parce que bon, les, les Templiers, c'est un trail qui est quand même hyper mythique en France. Euh, y a, ça réunit énormément de gens et j'ai jamais participé à des, des événements comme ça. Donc je suis très content de pouvoir y aller. Et voilà, ce sera là-dessus qu'on va clôturer l'année. Donc, euh, bah moi, j'espère qu'on se croisera peut-être dans sur ces trails-là. Il y en aura peut-être d'autres qui vont se caler entre-temps. Peut-être qu'il va y avoir qui vont s'annuler en fonction de, bah, de ma condition physique. On verra bien. Euh, voilà, ça c'est le, le track qui dira. Hein. C'est les événements le directs. Comme on dit, qui... on verra si, si je pourrais. Maintenant, si on se croise, ce bah, sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir euh, bah, échanger, hein. ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous souhaite une très très très bonne année 2020. Je vous dis euh, bah, tout de suite dans les mails, à très bientôt dans les commentaires, à très bientôt dans une autre vidéo, à très bientôt où bah... <rire> on passe croisé, moi je vous dis à très bientôt c'était François, bye bye Ou je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description ça te renverra sur mon site où tu pourras t'inscrire à ma liste mail privée, tu n'as qu'à rentrer ton adresse mail principale ici et cliquer sur recevoir les emails ça t'inscrira automatiquement à une liste mail privée où tu recevras mes tous les matins à 8h qui se veut soit fun soit inspirant et où tu pourras bénéficier de toutes les formations en ligne à tarif de lancement que je propose et qui sont valables uniquement aux personnes qui sont inscrites sur cette liste mail donc je t'invite à t'y inscrire rapidement pour ne raté je te dis donc à demain matin et 8h dans ta boîte mail